Salut Philippe, et eh bien salut aussi euh, bah, Jérémy et Charlotte, parce qu'en en fait j'ai découvert quelque chose. Vous savez que je vous suis euh, les uns et les autres sur, sur le net à travers vos aventures, et moi ça m'a donné des petites idées. Et puis figurez-vous que j'étais obligé de penser à vous il y a pas longtemps, puisque euh, il me semble, il me semble, hein, je suis pas trop sûr, que Monsieur Philippe dans son joli petit camion euh, Michel a rejoint l'évadrouilleur à un moment, et puis bizarrement c'était un jour où c'était son premier anniversaire à l'ami Philippe. C'est mon week-end d'anniversaire. <rire> tu as été gâté ce week-end. Hein. A... 30 ans 30 ans. Euh, et... à voilà, ça c'est bien ça. Bah, 30 ans. Bah, peine, moi j'ai ans. Donc... Premier anniversaire nomade, parce que c'est quand même pas un période de l'année non plus. Alors, vous avez fêté ça dans un petit village, en Ariège, à Prat, à, à Bon Repos. Et puis, euh, bah, pour ton anniversaire, ton premier anniversaire nomade, Philippe, eh bien, tu avais été reçu euh, par euh, ma black bigoudaine. Eh oui Coucou Salut tout le monde Bonjour, bonjour les patrouilleurs. bonjour Philippe Voilà, je suis le l'héroïque pour ma formation en crêperie parce que j'ai vendu le magasin et je veux démarrer une nouvelle vie en crêperie et je suis bien accompagnée. Voilà, donc... Nos premières crêpes, voilà, euh, ça valait un petit coup d'œil quand même, c'est sympa parce que euh, lorsqu'elle m'a appelé, euh, j'étais séduit par ce qu'elle me racontait. En plus, elle, on s'est fait un échange de petites vidéos, parce que aussi, moi j'aime bien faire mes petits montages vidéo, vous découvrirez ça si vous voulez. Et puis, euh, elle, elle m'envoie une vidéo et je vous trouve l'évadrouilleur et euh, Philippe. Là, je vous trouve sur sa vidéo, je me suis dit n'y a pas de hasard, la vie elle est bien faite quand même. Alors je me suis permis de prendre un petit extrait de vidéo pour monter là-dessus. Euh, J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Allez, à un autre demain. Et puis Philippe, si tu as envie, puisque euh, tu es nantais, je suis nantais, mon école est à Saint-Nazaire. Si tu as envie de venir, selon son premier jour, elle est là trois jours, je ne sais pas où tu te trouves. Mais si tu as envie de venir faire une, une, une vidéo parce que tu aimes bien découvrir des nouveaux métiers, eh bien je t'attends et euh, sur les billets derrière... On verra ce que tu vaux. Salut mon gars. Salut. Salut tout le monde. Le bonjour aux enfants. Ciao, ciao. Ciao. On t'attend Philippe, hein? tu viens me voir. Hein? Non mais de toute façon, même s'il est, ouais. ouais. non, non, est dans le coin, euh, il ne viendra pas. Bon, comme il dit, euh, moi je dis ça, je dis rien.